Les colorants. Le colorant vert fluorescent, appelé fluorécéine, doit sa couleur à des molécules chargées négativement. Le colorant bleu, appelé bleu de méthylène, doit sa couleur à des molécules chargées positivement. Les deux liquides sont versés sur un mélange de sable et de smectite, argile chargée négativement. Le liquide vert conserve sa couleur, tandis que le liquide bleu devient incolore en traversant le mélange. Les molécules bleues, chargées positivement, sont fixées par l'argile, négative, contrairement aux molécules vertes, chargées négativement.